Le travail du mémorial, qui est le plus grand centre d'archives en Europe sur l'histoire de la Shoah, qui a été créé en 1943 pendant la guerre pour collecter des archives, a comme colonne vertébrale l'enseignement de l'histoire de la Shoah parce que c'est une histoire qui fait partie de l'histoire de France, c'est une histoire qui fait partie du patrimoine de l'histoire de l'Europe. Nous sommes devant le mur des noms il y a 76 000 noms qui sont gravés sur ce mur. Euh, L'idée de l'histoire locale et de l'histoire individuelle, c'est d'expliquer de, que derrière un chiffre, il y a des histoires individuelles, il y a des histoires familiales. Nos collections sont euh, extrêmement importantes. 40 millions de documents d'archives, 300 000 photos d'archives, 80 000 ouvrages. Il y a aujourd'hui trois grandes institutions sur la Shoah, une qui est aux États-Unis, une qui est en Israël et nous qui sommes en, en Europe. Nous avons été sollicités par différents ministères de l'éducation pour intervenir dans des pays européens là où il n'y a pas d'institutions dédiées à l'histoire de la Shoah, là où il n'y a pas d'expertise d'historiens spécialisés sur l'histoire de la Shoah et souvent là où il y a des conflits encore vivants où cette mémoire de la Shoah souvent a été instrumentalisée par l'histoire européenne d'après la guerre, ou dans des conflits qui sont toujours actuels, pour en fait commencer un processus de réappropriation de l'histoire, de la mémoire de la Shoah et de l'Europe à ce jour.